Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Sébastien. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo interview. Vous allez voir, eh bien, je vais faire donc, rentrer dans quelques instants Aurélien, Aurélien de Montpellier, qui a rejoint la formation il y a maintenant deux ans, en 2020, et qui aujourd'hui a constitué un parc immobilier relativement intéressant. Il a une très grosse expérience parce qu'il s'est lancé aussi bien sur la conciergerie que sur la sous-location. Et euh, bah, aujourd'hui, il est toujours en recherche de produits innovants, il est un peu geek dans l'âme et du coup, il aime bien chercher des petits produits euh, sympathiques euh, à utiliser au quotidien pour gérer euh, eh bien, ses, ses, ses différents appartements. Vous allez voir, il y a une aventure qui est très intéressante et l'idée, eh c'est qu'on discute tout ça eh bien, maintenant avec Aurélien et je laisse rentrer. Bonjour Aurélien, comment vas-tu Salut Sébastien, salut tout le monde, merci, ça va très très bien et toi bah Très très bien, je te remercie. Bah déjà merci avant tout d'être là aujourd'hui et de participer eh bien, à, ce, voilà, à, ce, à cette interview. Euh, du coup Aurélien, euh, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement euh, Donc tu nous expliquer un petit peu quand est-ce que tu as rejoint euh, la formation. Euh, pourquoi tu l'as rejoint aussi euh, C'était quoi ton but premier au départ et Peut-être qu'aujourd'hui, il a changé aussi, hein, parce que je sais qu'avec le temps, euh, des fois, nos objectifs bah, changent un petit peu, voire complètement. Euh, donc, explique-nous un petit peu voilà, euh, la jeunesse de tout ça, pourquoi aujourd'hui euh, tu fais ce type d'activité. Voilà, euh, je, je te laisse la parole. Ok, merci. Euh, alors, pour reprendre du départ, on a commencé à regarder ça donc, en mars 2020. Euh, donc ça fait ouais, déjà un peu plus de deux ans, euh, je, suis rentré, donc je suis rentré dans la formation, pourquoi euh, Tout simplement parce que je devais partir en Australie, euh, mais il y a eu le Covid, donc ça, ça faisait un an et demi que je prévoyais de partir là-bas, donc j'avais fait plein de choses pendant un an et demi, des formations anglais, enfin, beaucoup beaucoup de choses mmh. euh, pour arriver là, donc j'ai travaillé ça sur un an et demi, et puis il y a eu le Covid qui est arrivé, et ça m'a carrément, on m'a tout flingué, hein, clairement, <rire> pour le dire. Mmh. Euh, donc, il fallait que je rebondisse très rapidement. Euh, le problème, c'est que j'avais quitté mon job, j'avais quitté mon appartement, j'avais tout quitté, j'avais plus rien. Euh, et à ce moment-là, j'étais au chômage. Et en fait, mon chômage, solution. Sauf qu'on était en plein Covid, donc pour trouver du travail, impossible, voilà. Donc, euh, je suis devenu fou. Euh, et j'ai pensé, en fait, à faire quelque chose dans l'immobilier. Les Airbnb m'intéressaient beaucoup. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire et je suis tombé sur toi en cherchant un peu trifouillant sur Internet. Et je me suis dit, ah, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je n'ai pas des revenus stables, etc. Donc, enfin, je n'ai voilà, pas de revenus stables. Donc, il faut que je trouve quelque chose euh, pour faire du Airbnb sans avoir euh, ben, un appartement. Quoi. Donc, la sous-location et la conciergerie est une très bonne solution, clairement. Mmh. Euh, et donc, je me suis lancé dans ta formation. Euh, J'ai fait donc, de mars à octobre à septembre ta formation. Mmh. Euh, et en, en parallèle je faisais d'autres trucs pour me former moi dans l'immobilier parce qu'il qu faut quand même savoir pas mal de choses sur l'immobilier mmh. aussi à, en parallèle et puis en septembre j'ai ouvert ma boîte donc le 19 septembre 2020 et il me restait un mois bah non, euh, deux semaines trois semaines pour bah, commencer à avoir mes premiers biens mmh. Et euh, compliqué compliqué donc j'ai fait un bien en octobre ou novembre je sais plus j'essayais de, de vite trouver et et euh, et puis, de fil en aiguille, j'ai réussi à, à, me, à me dépatouiller de tout ça. Et aujourd'hui, en un an et demi, je suis à une quinzaine de logements qu'on va arriver à 20 normalement, fin du mois, et 24, ouais, c'est ça. Donc, on va arriver à une vingtaine de logements en un an et demi. Euh, ça, a été, ouais, ça a été dur, mais j'ai réussi à le faire et c'est vraiment cool. Quoi. Euh, alors pourquoi, du coup, tu étais pressé par le temps euh, Tu disais, il ne il me restait plus trois semaines. Pourquoi Est-ce que c'était par rapport à tes aides, peut-être, que tu avais… C'est ça, eh oui, oui, oui, parce qu'en octobre, en fait, euh, enfin, ouais, c'est ça, c'était en octobre mais, mais et mes aides s'arrêtaient pour l'emploi, hein, clairement. Donc, euh, bah, tu te retrouves à euros du jour au lendemain et il fallait justement subvenir, au, subvenir à ça. Donc, et rentrer un logement, puis deux, puis trois, faire deux, trois trucs à côté pour justement euh, être, euh, être bien financièrement, on va dire, au moins, au moins vivre, quoi. Et puis, euh, de fil en aiguille, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Donc, euh, voilà. Comment aujourd'hui tu te dépatouilles euh, de la fameuse... Parce que tu es sur une ville euh, où il y a justement des restrictions par rapport à, la, à du Airbnb. Euh, où du coup, c'est beaucoup plus compliqué de faire du Airbnb. Comment tu dépatouilles de ça puisque on sait qu'il y a une législation particulière sur, euh, euh, sur ta ville. Comment, comment tu dépatouilles de ça Alors... Euh, comment je me dépatouille de ça C'est compliqué sur la sous-location. La conciergerie, c'est beaucoup plus simple puisque c'est les propriétaires qui, sont, qui font les, les, les, les démarches. Les c'est ah quoi la restriction qu'il y a sur, sur Montpellier, justement alors, alors, il y a une compensation par rapport au, donc, au logement euh, cest C'est-à-dire que si on va faire du Airbnb avec un logement, on est obligatoirement obligé d'avoir un appartement en plus, dans, dans, donc, soit dans le parc immobilier classique, ou soit de récupérer un... Un commerce et le transformer en habitation. D'accord voilà. donc ça du coup c'est spécifique donc pour le propriétaire donc toi en conciergerie ça te regarde pas trop en fait tu récupères les appartements et en sous location comment co comment tu t'y prends alors, pour la sous location j'essaie de pas trop en faire sur Montpellier parce que c'est quand même assez rare il y a des petites astuces alors j'ai réussi à faire ça avec euh, donc un, un propriétaire euh, je lui ai proposé de faire lui-même les démarches auprès de la mairie donc c'est euh, de son nom. Euh, mais moi, euh, voilà, je, je récupère l'appartement en sous-location, euh, ce qui fait que moi je, je ne suis pas soumis à la compensation puisque c'est lui-même qui le fait. Et c'est un, alors c'est très, euh, c'est très, euh, comment dire. Euh, Personnalisé à la personne, puisque lui, il a plusieurs biens, il a plusieurs. Donc, il, il peut se permettre de faire ça. Euh, on ne peut pas faire ça avec des propriétaires qui n'ont qu'un seul logement. Euh, voilà, donc oui, il, il y a quand même beaucoup de règles, c'est quand même assez compliqué, mais une fois qu'on l'a qu trouvé, c'est faisable. Euh, c'est pour ça que là, je suis en train de me développer en dehors de Montpellier petit à petit pour, pour que ce soit plus simple. Ouais. bah On avait pas mal parlé, effectivement, à une époque ensemble. Il euh, faut plutôt essayer d'aller sur les villes assez, euh, assez voisines pour, euh, du coup, ne pas être euh, contraint. Euh, alors, je, je le précise bien, ce n'est pas lié spécifiquement à la sous-location, c'est lié à la location courte durée. Mais vu qu'en sous-location, on exploite en courte durée, je précise, parce que c'est vrai qu'on fait un peu l'amalgame parfois, ce n'est pas la sous-location qui est contrainte, c'est la courte durée. Et du coup, bah ça, ça s'applique dans des villes, euh, notamment supérieures à 200 000 habitants et certaines villes qui ont imposé euh, ce, ce type de règles. Euh, donc, du coup, toi, aujourd'hui, tu cherches, j'imagine, hein, peut-être un peu plus à développer la conciergerie sur euh, là où tu es ou. Où... Ouais, bah, alors ce qui est bien, c'est qu'on a un site internet, euh, ce qui fait qu'on on on commence à avoir euh, des, des, des, des personnes qui nous appellent, des propriétaires. Ah, alors ont... voilà, donc justement, alors on y vient, c'est une bonne passerelle. Comment aujourd'hui tu te fais connaître dans ta ville euh, Comment tu récupères tes biens alors, euh, alors, on faisait du démarchage, on a arrêté, on faisait du démarchage pendant un an. Et là, ça fait six mois à peu près qu'on arrête de faire du démarchage. Mmh. Euh, donc on faisait ça sur le Bon Coin. Aujourd'hui, on a arrêté complètement puisque c'est bouche à oreille. On, on commence à avoir un réseau. Voilà. Euh, donc le réseau, il fait beaucoup. Parlez avec les gens, même dans un bar, peu importe, un restaurant, si vous avez un peu le bagou, forcez-vous un petit peu. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Parlez avec tout le monde, euh, c'est très bien. Et, et là, en fait, ça nous permet d'avoir du réseau tout simplement et ce réseau-là nous apporte un logement, deux logements et peut-être des fois un immeuble entier. Et oui, ça justement, peut... on peut peut-être en parler parce que je crois que de parmi ton parc, un... d'ailleurs, je crois que c'est là où tu es aujourd'hui. C'est ça. Euh, Explique-nous un petit peu, ça, parce que moi, ça, ça juste quand tu m'avais appelé et que tu m'avais expliqué ça, j'avais trouvé ça assez hallucinant. Euh, Explique-nous un petit peu. <rire> ouais, bah, du coup, là, là, là, je suis dans un ancien, hôtel, donc, euh, un ancien hôtel qui a fait fête à cause du Covid. Et j'ai vu avec le patron, donc, le propriétaire des lieux, euh, de récupérer le logement euh, pour euh, bah, faire un, un ancien hôtel pour faire un logement. Donc, on a fait les démarches auprès de la mairie euh, pour justement bah, que ça devienne une habitation. Donc, euh, c'est une habitation. D'accord. C'est un logement oui. privé. Et il y a combien de logements dedans du, du coup Alors là, on a c'est un, un logement de 310 mètres carrés avec 10 chambres, 10 wow. salles de bain, onze ouais. toilettes, et il y a 310 mètres carrés à peu près. Ouais, c'est ça. 310 m2. Et les parties communes, du coup Et les parties communes, non, les parties communes, on les a pas, parce qu'en dessous, après, on arrive directement sur la rue. Euh, en fait, c'est Ce que je veux dire c'est que par exemple, là où tu es en ce moment, c'est dans un appartement là où tu es dans une partie commune euh, de l'immeuble alors, ah, non, ah, oui, pardon, Ce que la spécificité de la chose, c'est que je ne loue pas chambre par chambre, mais je loue l'entièreté du logement. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire que là où je suis, effectivement, c'est les parties communes euh, avant, c'est-à-dire ouais. quand c'était un hôtel, c'était les parties communes, mais aujourd'hui, là, c'est le salon, donc il y a le billard, alors c'est fouté, mais on ne le voit pas, mais là-bas, il y a le billard, là où je suis, c'est le salon, le salon. Euh, la, la, la, la cuisine. Et puis, tout au fond, il y a, il y a les chambres, etc. Donc, aujourd'hui, tout est privatif. C'est-à-dire que si vous venez ici, vous louez, donc c'est pour euh, jusqu'à 25 personnes, vous ouais. pouvez venir faire un événement, par exemple, un anniversaire, et euh, vous louez, en fait, un ancien hôtel, quoi, finalement. Donc, si je comprends bien, tu loues la totalité, tu ne loues pas chambre par chambre. Exactement. On fait pas, On fait pas. voilà. Euh, on, veut, on veut sortir de, de ça, puisque sinon… Euh, ouais, c'est trop compliqué à gérer ça. Trop, trop compliqué. Donc, on, on loue très peu le taux d'occupation n'est pas, pas énorme ouais, pas fou ouais. Ouais, pas fou mais ça suffit pour entrer dans nos frais et faire un peu d'argent d'accord d'accord ouais parce que du coup euh, euh, bah oui la location surtout le j'imagine le peut-être peut en semaine aussi mais j'imagine peut-être plus le week-end ouais week-end et pendant les euh, et pendant les, euh, les vacances en ouais. février on a fait un mois exceptionnel de fou ouais ouais ouais, ouais. février c'était incroyable euh, et puis ouais, c'est ça, toutes les cinq semaines, on, va, on a la chance en France d'avoir des vacances scolaires toutes les cinq semaines à peu ouais, près, clair. Clair. <rire> donc le tourisme c'est super, et donc ouais, on le, on le ressent, les pics d'activité c'est le week-end et, et en, en, pendant les vacances scolaires. Donc du coup toi, bah, c'est vrai que le Covid ça t'a pas empêché, au contraire, mais ça c'était peut-être j'imagine le déclic ouais. euh, pour toi, la période du Covid Complètement ah ben le Covid, euh, clairement ça a été, euh, ça a changé complètement ma vie en fait euh, mmh. sur sur les, les choix et les décisions que j'ai prises. Euh, et aujourd'hui, euh, voilà, on, on peut dire que la sous-location et la concierge, enfin la, la location courte durée, hein, euh, fonctionne même pendant les crises internationales. Ouais. <rire> donc euh, franchement, il n'y a, a aucun problème. Je l'ai fait pendant le Covid, donc euh, tout le monde peut le faire. Quoi. Donc toi, tu regrettes pas et puis du coup, est-ce que j'imagine que tu n'étais pas du tout dans l'immobilier auparavant, euh, même dans tes études J'imagine que tu n'avais pas du tout… Euh... Pas du tout, non, non, ouais, non c'est fou. Pas et donc Du, du coup, coup j'imagine que tu… Enfin, je pense que tu es passionné aujourd'hui, ça te, ça te fait bien kiffer quoi. Ah bah en fait une fois que j'ai mordu dans là dedans ça m'a là voilà, je suis je suis devenu un peu fou de ça passionné comme tu disais hein, un ouais. peu geek dans l'âme donc ça m'a je suis resté très longtemps alors il euh, faut se dire que de mars à, à septembre j'ai j'ai pas regardé Netflix et dormi toute la journée hein. je travaillais sans mentir 12 ouais. à 15 heures enfin, je me réveillais à, à, à 6 7 heures du matin je me couchais il était 3-4 heures je dormais 3 heures par nuit pendant des ah mois. Ouais. Mais... Je, je, je, voilà, ben, le travail, quoi. Et je me formais, je me formais, je me formais, déjà par rapport à toutes tes vidéos et tout le reste, hein, il fallait savoir beaucoup de choses, parce que j'étais formé en rien, hein, finalement. Mmh. Et donc, il faut, euh, pour être bon, eh ben, il faut travailler. Donc après, il y a aussi un peu la passion qui fait ça, et quand tu es geek, tu, tu arrives à, à faire des choses que... Donc, euh, voilà, quoi. tu, tu, tu justement. Ouais, euh, on peut parler un peu de ce côté geek, parce que je sais que c'est souvent que tu me contactes en me, me disant Ah, oh, tiens, Seb, j'ai découvert un petit nouvel outil. Euh, Il voilà. euh, faudrait que tu regardes un peu ça de plus près. Et justement, peux-tu nous dire un petit peu aujourd'hui avec quels outils tu travailles, euh, ceux que tu recommandes euh, Voilà, nous dire un petit peu euh, ou des outils que tu as remarqués, sur lesquels tu envisages. Bon, moi, je les sais, hein, ce que tu les as déjà dit, mais voilà, est-ce que tu peux un peu partager quelques infos par rapport à ça Et, et est-ce que c'est utile d'avoir des outils ah ouais Alors, moi déjà, je suis un grand fainéant. Voilà. <rire> euh, je, je travaille, mais je suis un grand fainéant. Pourquoi je dis ça C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, Bill Gates dit ça souvent, euh, il cherche des gens qui sont fainéants. Pourquoi Parce que les fainéants recherchent à, à trouver la solution ouais, le plus simplement possible. C'est vrai. Et, et je fais partie de ces gens-là, ce qui fait que je vais travailler énormément pour euh, une fois, mais, mais pour toute la vie. Quoi. Euh, du coup, les, les, les logiciels comme euh, bah, style Beds24, ouais. euh, Channel Manager, justement, un Channel Manager sert euh, euh, à connecter toutes nos annonces pour ouais. avoir euh, comme un, un calendrier complet. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors moi, pour, je fais du Yield Management, je ouais. fais ça avec donc le Yield Management, c'est le prix dynamique, on appelle ouais. ça. Prix dynamique c'est Price Lab. Price Lab, Price Lab là, voilà, donc euh, j'utilise beaucoup Price Lab. J'adore d'ailleurs, c'est vraiment bien. Et, euh, et j'ai un autre logiciel que j'utilise aujourd'hui qui s'appelle passe, -Passe mmh. euh, Et passe, passe est intéressant sur la, la partie euh, euh, automati automatisation pardon automatisation euh, des tâches ménagères, ouais. etc. Donc, peut voilà. plus partie conciergerie pour le coup, Passe-Passe. Oui, je pense. Mmh. Ouais, alors partie conciergerie, c ce qui est intéressant aussi pour la sous-location, c'est que nos prestataires de ménage, on reçoit directement une, une API, une, un SMS pardon, ouais. et, et reçoit directement la, hum. la, la mission, quoi, tout simplement. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, je sais que tu es toujours en plus ou moins en, en recherche de, de nouveaux outils. Parce que, en fait, il y a toujours un truc dans les outils qu'on a qui nous manque, qu'on aimerait bien. Tu vois, je, enfin Moi, je sais que perso, il y a toujours des trucs euh, oui. qui... qui, qui n'ont pas été implémentés, donc il en faut un autre. Mais je pense qu'un jour, il y aura un vrai outil où il y aura absolument tout et euh, qui répondra à toutes les problématiques. Parce que nous, en fait, on a plusieurs problématiques. On fait de la sous-location, donc de la courte durée, mais on fait aussi de la, de la conciergerie. Et du coup, ce n'est pas tout à fait pareil dans, oui. dans nos besoins, on va dire, et dans nos problématiques. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je, je vais en parler un petit peu. Alors, je viens de rentrer dans un... Dans un programme qui s'appelle Lucky Bayern. D'accord, ouais. euh, <rire> Je n'osais a... pas trop t'en parler forcément, mais ouais, ouais, ouais. Ça peut être mais intéressant. Ouais. Tu nous échanges rapidement un petit peu euh, pourquoi tu veux faire ça. Ouais. Je, je... Enfin, à quoi ça sert Lucky et, et, euh, et pourquoi tu as pris ce virage-là ou tu vas le prendre Ok. Alors, Lucky by Airbnb, c'est un programme qui a été mis en place là, je crois, récemment, hein, par, par Airbnb, qui a racheté la boîte, la société euh, Lucky, mmh. euh, qui est une, à la base, une grosse société euh, de conciergerie nationale. Qui ouais. a été et euh, donc ils ont pris un tout un, un autre virage et, et globalement qu'est-ce qu'ils font c'est qu'ils vont en fait euh, faire de la chasse à des, des, des partenaires donc c'est à dire des concierges comme nous par exemple qui sont professionnels dans le métier mmh. et, euh, et on devient en fait partenaire local du programme Lucky by Airbnb ouais. euh, et ce qui est intéressant c'est qu'ils nous débloquent donc forcément des, des fonctions on va dire, mmh. euh, des nouveaux outils et, euh, et ça nous permet globalement de mieux gérer nos listings, de mieux, mieux gérer nos résa, etc. Donc là, moi, je viens de rentrer tout juste. C'est intéressant. Il faut voir sur le long terme ce que ça donne. Ouais, parce qu'on euh, a discuté un petit peu avant. Forcément, on tête peut pas forcément entrer dans le détail, mais il y a son lot d'avantages et il y a son lot d'inconvénients. Voilà. Et ça, ça peut être, ça peut être, euh, ça peut être intéressant effectivement après avoir avoir euh, sur le avoir sur sur le long terme. En tout cas, on a déjà quelques touches. Ça peut être, ça peut être cool pour démarrer, pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. Euh, ok donc là du coup c'est vraiment la nouvelle étape pour ta, pour ta société euh, du coup c'est quoi les, les prochains challenges que tu t'es donné euh, en termes de développement de ta société alors, déjà est-ce qu'aujourd'hui tu te rémunères est-ce que tu as des salariés est-ce que tu travailles des auto-entrepreneurs enfin, comment ça fonctionne globalement financièrement et euh, en termes de, de, de gestion du personnel ok euh, alors globalement on est euh, j'ai pris un, donc un salarié qui s'occupe de la communication marketing d'accord qui s'occupe que de ça parce que bah, voilà, là, voilà je parlais de, de, de l'hôtel qui est derrière qui a quand même 310 mètres carrés et globalement c'est comme si j'avais un seul enfin si j'avais comme si j'avais 10 logements en fait euh, et il faut s'occuper de ça puisque faire de l'événementiel voilà c'est carrément c'est presque une seule entreprise hein. ouais pardon excusez moi pas de souci pas de souci euh, ça c'est presque une entreprise une entreprise, ouais, à elle toute seule, juste le... Une entreprise à elle-même, donc il euh, y a... En conséquence également, donc il faut vraiment faire attention à tout ça et prendre quelqu'un à l'année pour justement développer la, la, la partie communication et marketing, parce que c'est clairement presque de l'événementiel que je fais là. Euh, donc voilà. Euh, Aujourd'hui, je me rémunère, euh, et ça fait, ouais, c'est ça, hein, je, me, je, me ré, je me rémunère depuis, euh, depuis quelques mois, là, euh, je commence à me rémunérer, ouais. Donc c'est pourquoi alors pourquoi j'ai mis ça en place. Je ne suis pas rémunéré tout de suite parce que euh, on a beaucoup de charges hein, finalement en sous-location conciergerie et qu'il faut quand même euh, faire gonfler un peu la trésorerie pour, euh, bah, pour que la société tienne finalement parce que si on se paye tout de suite. Voilà c'est ce que c'est ce que j'essaie d'expliquer régulièrement c'est que on peut bien évidemment se prendre de l'argent dès que l'argent commence à tomber bien évidemment mais il vaut mieux capitaliser cet argent là pour construire quelque chose de durable et franchir les prochaines années que euh, vouloir taper dedans, c'est pas parce qu'il y a, y a 5000 euros ou 10 000 euros dans le compte que, sur le compte qu'on va se faire un virement. On va peut-être plutôt les réexploiter autrement pour développer sa boîte. Et, euh, et toi, c'est ce que tu fais parce que tu as vu le moyen terme. Quoi. Enfin, moyen ouais, long terme. terme. Ah oui, complètement. Moi, j'ai réfléchi comme ça. J'ai envie de bâtir presque un empire. Quoi. Je suis pas là à me dire je vais garder 15 logements. Pour moi, c'est le début. Là, je, suis à, je vais arriver à 20. J'espère arriver à 30 à la fin de l'année. Euh, et, et clairement, en, en réfléchissant à plus de 30 logements, euh, il faut obligatoirement penser long terme et pas se dire « Allez, ouais. je vais me payer 3000 000 euros par mois et que ma, ma boîte a presque zéro de trésorerie de côté. » Ouais, c'est ça le truc. C'est que vous pouvez vous faire des virements, hein, ce n'est pas le problème, mais du coup, il n'y aura pas de trésor. Donc, qui dit pas de trésor dit bah, pas de possibilité d'évolution. Donc, ça veut dire que vous allez bah, en fait, être sur un rythme de croisière et euh, le risque, c'est qu'au contraire, peut-être vous perdiez des logements à un moment donné pour des raisons diverses et du coup, vous n'aurez plus moyen de repartir. Donc, c'est bien d'avoir… de parce qu'au départ, quand vous démarrez, la plupart, vous n'avez pas de trésorerie d'avance, vous avez très peu de capital. Donc, bah, il faut la créer, cette trésorerie. Et plus vous allez aller loin et plus vous allez retarder le, le moment où vous allez euh, vous « entre guillemets vous servir bah, », plus la boîte va grossir et va avoir une taille suffisamment intéressante pour que derrière, vous puissiez envisager effectivement bah, de commencer à distribuer des dividendes ou vous prendre un salaire… Euh, on va dire euh, euh, identique chaque mois. Exactement, oui. Ah, je, je pense que c'est très important pour. Euh, euh, il, faut, il, faut, il faut se dire qu'on est, quand on est patron d'une société, euh, c'est grâce à nous si la société fonctionne. C'est-à-dire que si tu n'es pas là, elle ne fonctionne pas, à part, à part si tu as des salariés, etc. Ah, au bout d'un moment, ton entreprise devient à ton service voilà. au départ, c'est toi qui est au service de l'entreprise. C'est ça. Et tant que tu es au service de ta société, il faut absolument que tu fasses… C'est comme un bébé, quoi. Si tu n'en prends ouais, pas son, ben, il décède, hein, malheureusement. C'est comme ça que, ça que ça fonctionne. Et, et même se dire, ah, ben, c'est bon, mon enfant, il a, il, a, il a 8 ans, je peux le laisser tout seul. Non, mais ben, il, il est déjà un petit peu autonome, il n'est pas complètement autonome. Tout à fait. Et c'est le parallèle avec, euh, avec l'argent sur la, la, la trésorerie sur la, dans la boîte. Et tu peux avoir 15 ou 20 000 euros de côté. Euh, mais ça ne veut pas dire que tu as, euh, as suffisamment pour, euh, pour la boîte et pour toi. Quoi. Donc, il faut ouais. vraiment faire attention, tout, tout pérenniser. Et au moment où tu es périn, effectivement, tu peux commencer à te payer. Oui, euh, puis il y a aussi, je pense, au départ, tout le côté un petit peu euh, stress de se dire « Est-ce que l'année euh, prochaine, je serai toujours là ?» Et on a besoin aussi de se rassurer que les mois passent. On se dit « Ah oui, bon, bah, j'ai des appartements, euh, j'ai toujours, voilà, toujours des entrées tous les mois, j'en rentre de nouveau. Et c'est au bout d'un moment, dans votre tête, vous allez dire, « Ok, je suis arrivé à un stade où ça va, Exactement. je peux commencer un petit peu à, à, à, à me servir. » Mais il faut en garder pour pouvoir continuer le développement de la boîte. Et c'est bien là euh, toute la difficulté euh, du développement d'une entreprise. C'est pour ça que d'ailleurs que beaucoup de très grosses entreprises, euh, même du CAC 40 ou autres, ont recours aux prêts. Ce n'est pas parce que l'entreprise gagne un max de fric qu'ils euh, ne vont pas faire des prêts à tout va, parce qu'ils ont besoin de cette trésorerie-là pour continuer le développement. Exactement. Ça. Et euh, voilà. mmh. ah, Je trouve ça. C'est hyper intéressant la sous-location, même la conciergerie. C'est pour ça que moi j'aime bien aller les deux, justement. Euh, euh, rapidement, hein, je vais vous dire pourquoi. La euh, conciergerie, ce qui est intéressant, c'est que ça fait rentrer de l'argent sans Le avoir. Cash. Voilà, du cash sans, sans avoir trop de, de, de charges à côté, finalement. Mmh. Euh, voilà, c'est une machine à cash, hein, ça rentre de l'argent, c'est oui. des petites sommes, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça commence à faire beaucoup. Et puis, on a la sous-location, où là, c'est un peu plus, euh, où il y a plus de charges, mais on gagne un peu plus d'argent, mais on prend plus de risques. Voilà, c'est un parfait. peu, comme, euh, voilà, c'est la balance. On va avoir une vision beaucoup plus euh, long terme, quoi, sur ouais. la sous-location. Exactement. Donc, c'est pour ça, c'est très intéressant d'avoir les deux. Euh... Je vous conseille ouais. les deux, généralement, aussi, les ouais. deux sont très bien. Ouais. La conciergerie est bien pour démarrer. La sous-location, il si faut avoir peut-être un tout petit peu de cash. Et encore, il y a plein de méthodes que toi tu, tu, tu donnes dans tes vidéos, Sébastien, ouais. qui sont faciles à, qui sont accessibles même si tu n'as pas beaucoup d'argent de côté. Et, et puis même à avoir de la sous-location, récupérer des biens qui sont meublés. Euh, ben voilà, quoi. c'est Il y a toujours un moyen de faire de l'argent. Euh, c'est assez, euh, assez simple, on va dire. <rire> Euh, donc, toi aujourd'hui globalement satisfait des prévisions pour aller chercher les 20-30 appartements dans le courant de l'année, si, si j'ai bien compris. Bah là, les 20 arrivent pour juillet normalement. Hein, si alors rien n'est signé, mais c'est dans les dans les bah, tuyaux. Et normalement, 30, hein, on espère 30 fin d'année. On est le, 20, le mois de juin, juillet, ouais, on espère 30. Et puis, euh, puis si on y arrive, c'est cool. On, on espère en tout cas arriver à ça et, et pourquoi pas 2023 arriver dans les 50, 60. On essaie d'en faire au moins deux à trois par mois, on a, on a, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut pour y arriver, donc euh, croisons les doigts. Quoi. En tout cas, là, si, si je peux donner un peu de chiffre, parce que je sais qu'en France, on n'aime pas trop donner le chiffre d'affaires, etc. Mais à bout, es sûr. Ouais. Pour donner moi euh, bon, Je m'en fiche un petit peu, c'est plus pour le mindset, j'ai plus, euh, plus le mindset de, pour la motivation. Euh, la première année, on a fait quelque chose comme 50 000 euros. Mmh. Donc, pas <coughs> Globalement, c'est bien pour une société qui vient de commencer. Mmh. Et là, on est sur un prévisionnel de, pour 2022 à 250 000. Donc, vous voyez, on, est, euh, on, okay. on, voilà, on, a, on a quand même bien, bien évolué. Je pense que ça peut être euh, motivant pour certains. Clairement, tu, en partant de rien, on peut faire beaucoup de choses. Hein, ouais. ouais, ouais. Euh, toi, aujourd'hui, Tzcardeur Pareil aussi dans les questions qu que j'ai régulièrement, qui pour moi sont des questions malheureusement euh, qui ne sont pas utiles, c'est qu'on parle souvent des impôts. Alors moi, je vais te poser la question différemment, mais entendu, ce que les impôts, ça ne veut rien dire puisque c'est lié bah, déjà à votre imposition personnelle, c'est lié au type de structure que vous allez choisir. Ça dépend de comment vous allez organiser votre entreprise. On en parle souvent. Il y a moyen aujourd'hui de faire passer des charges dans sa boîte plutôt que de se sortir un salaire. Enfin, il y a tout un tas de, de bon, pas de stratagèmes, mais tout, il y a tout un tas d'outils euh, qui sont disponibles aujourd'hui pour optimiser la fiscalité. Toi, aujourd'hui, tu es en quel type de structure Alors moi, je suis en SAS, donc société anonyme simple. Ouais, je crois que tu avais longtemps hésité avec une SRL de famille, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, oui, parce qu'en fait, on est, on est plusieurs dans la boîte. Il y a moi, mon frère et mon père. Mais voilà, mon frère aujourd'hui ne travaille plus avec nous pour, pour X raisons. Et mon père, lui, s'occupe de toute la partie technique. D'accord. Voilà, toute la partie technique. Donc, j'ai un peu le MacGyver, ça j'ai la chance aussi pour ça. J'ai le MacGyver, euh, il a travaillé pendant 25 ans dans, dans l'hôtellerie de luxe, il s'occupait de toute la, la, partie, euh, la partie maintenance. Donc, on a la chance d'avoir ça. Donc, c'est pour ça qu'on voulait soit faire une SAS, soit une SRL de famille. Ouais. Euh, pourquoi SAS Puisqu on parle de dividendes et qu'on a envie plutôt de se payer en dividendes pour euh, diverses raisons. Euh, et on a été, euh, et je pense que c'est plutôt intéressant de faire tel quel si on. Alors pour moi, c'est ma conviction à moi, hein, et voilà. Euh, je préfère me payer en dividende fin d'année, puisque euh, j'ai l'impression que la SAS pour moi, c'est plus une vision long terme. J'ai plus une vision long terme dans ma tête, donc la SAS, c'est. Euh, on ne se paye pas pendant plusieurs années, un an, deux ans, trois ans, et par contre, au moment où il y a le cash, ça rentre quoi. La SRL, c'est pour moi, hein, c'est plus pour les, euh, les personnes qui veulent se payer un peu tout de suite. Ouais, tout à fait. Euh, voilà. Et qui veulent un, un salaire casé presque tout de suite, puisque euh, si, arrête-moi si je me trompe, mais la SRL, tu n'as pas de fiche de paie, tu n'es pas salarié de ta société, mmh, donc tu es mmh, gérant. Mmh. Ce qui fait que tu peux faire ton salaire un peu par rapport comme, au... tu, veux. comme tu veux. Alors que la SAS c'est différent, tu es salarié de ta société, ce qui ça. fait que tu as ta fiche de paie, Exactement. Et si tu te verses un salaire de 1500 euros par mois, ben tu es obligé de te verser 1500 euros par mois. Tout le monde. Voilà. Donc, euh, il faut prendre euh, tout ça. Et donc, nous, on a fait la, la, la décision de prendre la SAS pour euh, justement faire grossir la société, ne pas trop se payer, voire pas du tout. Enfin, on ne s'est pas payé pendant longtemps. Et là, du coup, on commence à se payer. On va, on va y arriver. quoi. Euh, avec les dividendes fin d'année, ça va être sympa. quoi. Ouais euh, bon bah c'est cool tout ça c'est cool euh, du coup donc toi la formation euh, bah, j'imagine de toute façon on a été en contact pendant très longtemps j'imagine que tu l'arrêtes pas et que euh, ça a été un ah c'est trop bien puis tu la mets à jour en hein. plus tu sais que je regarde encore ah hein. euh, ouais, ouais, d'accord euh, ouais, vraiment de, de temps en temps <rire> je regarde un petit peu déjà ce que tu mets à jour et puis, euh, puis certaines fois j'ai des trous sur certains trucs je regarde clairement je regarde parce que tu bah, c'est toujours bien d'avoir un support en fait finalement on a on a le conseil, mais illimité, tu vois. C'est le conseil. par L'expert comptable, par exemple, un expert comptable va te dire quelque chose. Si tu ne l'as pas écrit quelque part, tu vas le rappeler un jour pour lui redemander. Sauf vrai. si c'est écrit dans ta tête pendant 15 ans, tu fais ça, OK. Mais là, ce qui est intéressant avec le support vidéo que tu as fait, c'est génial, c'est que des fois, on a des petits trous sur certaines choses un peu pointues eh bien, ah, c'est vrai que Seb, il avait fait une, une formation dessus. Hop, on va regarder la vidéo quelques minutes et c'est parti. quoi Donc, euh, ça, ça permet aussi de relativiser, de, de se dire, on est quand même accompagné, même si tu n'es pas là, on est accompagné par les vidéos. Et ça, c'est vachement rassurant. C'est vachement rassurant. Aussi tous les live du samedi, mais je crois que tu ouais, pas trop, toi. Ouais, hum. alors je faisais ça beaucoup au début, mais c'est vrai qu'avec l'activité, la, c'est compliqué. Ouais, tu de, de, de, de, de, de, de s'y tenir, mais ouais, effectivement, avec le live des samedis, j'en ai fait quelques-uns pendant presque un an. Hein. J'y étais tous les samedis, et ouais, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Euh, bien. Toutes les questions qui, qui reviennent, euh, que les gens se posent, hein, finalement, ce qu'il y a des, des questions pertinentes, et, et clairement, c'est bien parce que toi, en plus, tu évolues en même temps avec les nouvelles normes, les, nouveaux, les nouvelles lois, les nouveaux décrets de, de plein de choses qu'en France ça bouge trop, <rire> et toi, tu arrives toujours avec des nouvelles infos fraîches, donc c'est vraiment top. Quoi. Bon, c'est cool tout ça. Euh, alors du coup, comment on peut te retrouver sur ta ville euh, C'est quoi le nom de ta société ouais, Ou le nom commercial de ton site internet par exemple, puis on le mettra bien entendu euh, dans la comme partie commentaire, puis on l'affichera ici aussi. Ouais, ça marche. Ben, écoute, nous c'est donc valostia.com. D'accord. Euh, valostia.com. Et sinon, si vous êtes dans la région, donc euh, Montpellier, les alentours, euh, si vous voulez trouver un partenaire, sur euh, vous allez sur Lucky et vous allez donc taper le nom de votre ville, l'adresse de votre logement, et vous allez me voir en tant que partenaire du programme Lucky by Airbnb. Vous allez voir ma page. Ah, du coup, bah forcément, on te retrouve sur Lucky. Le, sur, sur le c'est ça. Donc, euh... Exactement. Donc, je suis un peu pour tout. <rire> bon, bah, c'est cool, tout ça, c'est vraiment bien. Est-ce que tu as des petites choses que tu voudrais rajouter, des anecdotes euh, ou donner un coup de motivation à ceux qui nous regardent, qui hésiteraient encore, qui, euh, euh, qui se posent des questions Parce que, alors, tu vois, j'ai aussi pas mal de personnes qui me disent Ouais, mais dans ma vie, il y a déjà 4 ou 5 concurrents. Euh, euh, du coup, je me pose la question euh, Qu'est-ce que tu leur dirais, toi alors, les concurrents, alors c'est très bien. J'aime beaucoup les concurrents, puisque quand il n'y a pas de concurrence, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché ou très peu. Ou il n'y a pas, voilà. Et honnêtement, alors, sans vous créer le marché, mais il faut être très bon quand on crée un marché. Euh, et s'il y a du, de la concurrence, c'est qu'il bah, y a quelque chose à faire, il y a de l'argent à faire. Et euh, bah, ce qui est intéressant, c'est même presque travailler avec la concurrence. Quoi. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous, vous savez faire et que lui ne sait pas faire et vice versa. Et ça peut... il faut avoir le mindset en fait, de, de, de monter avec les gens tout simplement. Euh, ne pas avoir peur, hein. nous sur Montpellier on est énormément. Euh, là voilà, par la voilà, petite anecdote, hein. j'ai un propriétaire sur une ville à côté de Montpellier, une grande villa, alors magnifique hein, la villa etc. Mais je ne peux pas la prendre parce que ce n'est pas du tout mon secteur. Eh bien, j'ai contacté quelques conciergeries de la région et je leur ai proposé. Et puis, puis voilà, et je sais qu'eux, ils vont faire pareil. Euh, ça m'est déjà arrivé de faire pareil pour moi parce qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Donc, euh, prenez ça plutôt, prenez tous les avantages et pas les inconvénients. Il y a toujours des avantages, même dans les pires euh, situations. Toujours voir le. Tu voir le verre à moitié <rire> Exactement, ouais, clairement. Non, mais c'est des phrases bateau, mais c'est tellement vrai. Ouais. Il faut toujours trouver les meilleurs. Euh... Euh, les, le meilleur des, des, des situations quoi. donc euh, n'ayez pas peur, allez-y foncez euh, puis vous êtes très bien formé franchement euh, c'est pas pour euh, te jeter des fleurs ou quoi que ce soit mais clairement quand je vois euh, la concurrence en France, hein, parce que je connais du monde aussi dans la France maintenant par rapport à, à, au métier qu'on fait aujourd'hui clairement on est, on est hyper bien formé euh, déjà sur le fait de l'automatisation L'automatisation d'un logement, pour moi, c'est primordial. Tu ne peux, peux pas scaler ton entreprise. Donc, scaler ton, ton, ton business, et aller en illimité. Quoi. Euh, on ne peut pas scaler l'entreprise si on n'automatise pas le logement. Et, et toi, tu l'apprends très bien. Et clairement, euh, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Honnêtement, euh, <rire> voilà, j'essaie de, de trouver d'autres choses et tout. Il y a des logiciels et des choses, mais on revient toujours à la même forme, c'est-à-dire automatiser de A à Z. Et, et c'est ce que tu, tu, fais, tu nous apprends dans la conciergerie, dans la sous-location. Donc, euh, c'est donc trop bien. C'est trop, trop bien. Merci à toi, en tout cas, vraiment. Bah, non, bah, merci à toi. Merci à ouais, toi. Ça a changé ma vie, donc merci beaucoup. Ah, ouais, d'accord. Bon, bah, ça fait plaisir. Bah, enfin, pour moi, c'est la plus belle des réussites quand on me dit ça. Et, euh, parce que, bah, forcément, euh, là, pour le coup, tu te sens vraiment utile et tu sens que tu as rempli vraiment euh, ta mission, quoi. Si. Euh, même si au départ je n'avais pas forcément une mission, mais c'est vrai que ça, au moins tu participes au bonheur des gens. Et euh, bah, enfin, voilà, c'est gratifiant, on va dire. C'est gratifiant et ça fait du bien aussi, même pour moi, d'entendre de, ça. Euh, Aujourd'hui, tu es tu à quel âge, toi, Aurélien J'en ai 28. J'ai 28. 28 ans, c'est ça. Ouais. Et j'ai commencé ouais, à 26 ans, ouais, c'est ça. <rire> Il y a deux bon. ans. Ouais, bon, euh, bah, merci, cool. ouais, merci à toi, en tout cas. C'est une belle aventure, en tout cas. On, on s'y attache, s'y attache à cette aventure. Oui, bah, l'immobilier, c'est ça. Hein, euh, quand on commence à mettre le pied dedans, il y a, y a tellement de facettes dans l'immobilier. Euh, je vois, tu vois, j'ai une personne qui, euh, que j'avais en coaching qui me dit, bah, « moi, euh, moi, je suis euh, décoratrice d'intérieur. » Donc, forcément, ça, ça fait sens pour elle. Quoi. Et hum. du coup, elle, je pense qu'elle va plus développer ce côté euh, déco avec ses idées, etc. Donc, en fait, il y a tellement de facettes. Euh, oui. Il y a plein de facettes dans, dans ce métier-là. Euh, il y a les travaux, mmh. il y a euh, la décoration, euh, ça, ça. Euh, il y a les outils. Euh, puis, c'est un vrai business en fait. Hein, donc euh, Avec son lot aussi de problèmes, de difficultés, euh, gérer euh, des auto-entrepreneurs, gérer des salariés. Oui, d'ailleurs, tu nous as pas dit par rapport aux, aux aides ménagères, tu, tu utilises quel type de, de profil toi Alors oui, effectivement. Alors moi, je travaille à que des auto-entrepreneurs. J'en ouais. travaille avec pas mal, on est 4-5 je crois. Et en fait, ils sont un peu partout dans, par rapport au secteur que j'ai. Euh, donc ça balaye par, ben, tous, les, tous les appartements dans les secteurs que j'ai. Et c'est très intéressant puisque euh, quand il y en a un qui ne peut pas, il y en a un qui y va, etc. Et quand personne ne peut, ben, on, on se débrouille autrement. Quoi. Mais euh, on travaille exclusivement avec des auto-entrepreneurs. On, on a essayé beaucoup avec euh, des, euh, des entreprises. Oui, entreprises, oui entreprise carrément mais c'est extrêmement cher euh, j'ai arrêté j'ai arrêté récemment enfin récemment il y a, il y a six mois j'ai arrêté parce que c'est pas gérable c'est hyper cher et, et dès qu'il y a quelque chose de il y a une heure de plus ça nous plombe la, ça nous plombe la marche quoi donc c'est pas ça, à long terme c'est pas intéressant quand on a beaucoup de logements c'est bien pour euh, pour des panais, quoi et pour le linge du coup tu fonctionnes comment et pour le linge, ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Euh, pour le linge, comment j'utilise Je travaille avec le concurrent direct de Hélice, qui s'appelle Kalige. D'accord. Euh, je crois qu'ils sont que dans ma région ou les alentours en tout cas. Et, euh, et je loue mon linge. En fait, je fais comme les hôteliers, c'est-à-dire que je loue mon linge, euh, il m'amène mon linge propre euh, tous les lundis et euh, il récupère mon linge sale tous les lundis en même temps et donc je loue ça coûte relativement ça coûte ça à son prix mais on a tranquillité d'esprit de se dire qu'on a un linge propre blanc de qualité hôtelière et ce que tu faut préciser aussi c'est que toi tu n'as pas de local commercial tu passes par un box si j'ai bien tout compris c'est ça en fait on a la problématique à Montpellier en tout cas c'est ce que j'ai eu c'est que c'est presque impossible de trouver un local, un petit local où un 3,5 tonnes peut passer euh, ah ouais, d'accord. Et ouais, parce que c'est les trois tonnes 5 hein, Il faut se voilà, les trois tonnes 5 qui passent, et il faut que si en, en cœur de ville, bah c'est presque impossible. D'accord. Bah, souvent parce que les villes sont trop vieilles et du coup, les trois tonnes 5 ne passent pas. Du coup, il faut aller à l'extérieur, et euh, là, ça devient compliqué parce qu'il faut pas, il y, a, il y a plein de paramètres à prendre en considération. Donc, il faut que ce soit plat, il faut pas qu'il y ait d'ascenseur il faut pas qu'il y ait d'escalier de, euh, il faut que ce soit fluide, quoi. Donc, euh, Donc du coup, tu as trouvé un, un box en extérieur de la ville, quoi. C'est ça, et du coup, parce que fait, dit, qu est ce que j'ai fait, j'ai dit, est, qu'est-ce qui est fluide comme ça Je me suis dit, ben, un container, un container, euh, tout mmh. est mis en place pour ça. Alors, on paye, euh, on paye son prix, mais voilà. Tu payes combien Une certaine d'euros Je paye 250 euros parce ah, que j'ai pris le, pris le, le max oh, du oui, max. oui, tu as pris le plus grand, d'accord. Ouais, j'ai pris le max, on est à 12 mètres carrés, je crois. Ah oui, d'accord, ok, ouais, c'est quand même assez grand quoi. Ouais, on a, on a 12 mètres carrés euh, Et ce qui est intéressant C'est qu'il y, y a quoi, il y a 3 mètres de hauteur un truc comme Ouais, ça. donc tu peux entasser euh, Il y a de la lumière euh... C'est ça, donc c'est quand, quand même intéressant hein, ouais. euh, Et à terme, ce qui peut être bien C'est de voir peut-être faire un partenariat avec ces gens-là Leur dire à chaque fois que vous Qu'il y a un, un, un, un container à côté Qui se, qui libère. se libère On les récupère et peut-être petit à petit Aller tous les récupérer quoi et qui sait peut-être un jour racheter carrément la société euh, de <rire> avec tout le cash flow euh, de la c'est ça. non mais pourquoi pas pourquoi pas ça peut être intéressant et euh, si pourquoi pas en ce moment j'ai un peu la, cette idée là pourquoi pas acheter une, une blanchisserie quelque chose ouais. comme ça, faire soi même je sais pas c'est des, des idées que j'ai pour euh, pour baisser les coûts quoi non ouais. voilà donc, ah, ouais, cool. on, ouais, ouais, on automatise tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça c'est qu'au moment où on récupère un, récupère un logement, on travaille euh, une demi-journée complète pour tout bien automatiser. Okay. Et une fois que c'est fait, ça roule tout seul on passe à autre chose. Quoi. Mais euh, voilà, par contre, faut bien s'entourer il faut, faut bien, faut bien s'entourer, surtout sur les sociétés de ménage il faut trouver des gens de confiance et, et disponibles. Et euh, soit on a une armée et ça se passe bien, mais le problème c'est que au niveau de la confiance euh, et, et de la qualité de la prestation, ça peut être vite euh, casse-cou. Euh, ou alors récupérer qu'une petite partie euh, de ces gens-là, prendre la crème, on va dire, des, des, des, des prestataires. Mais voilà, on, on, on reste quand même euh, limité sur le nombre de logements. Donc il faut peut-être, je ne sais pas, il y, y a encore un truc que je n'ai peut-être pas encore bien cerné, J'y réfléchis hein, tous les jours. Pour moi, c'est le point noir, c'est le ménage. Je ne sais pas pour toi, mais oui, oui, bah, c'est pas la même, c'est la même. Bah, je j'ai pas envie de prendre d'employés pour ça, parce que ça devient trop le bazar. Je sais pas, je sais pas. Euh, toi, qu'est-ce que toi, dis-moi, bah, dis qu'est-ce que toi tu, tu fais bah, Nous, on, comment dirais-je Pour nous, il faut à un moment donné une gouvernante, en fait. C'est-à-dire, il faudrait, comme dans les grands hôtels, il faudrait quelqu'un qui chapeaute toute cette équipe euh, et qui fasse des contrôles réguliers, des formations aussi. Euh, parce qu'on ne les forme pas assez. Euh, oui. Des fois, on attend beaucoup de retours de des, des personnes qui bossent avec nous, mais c'est aussi notre faute parce qu'on ne les a pas suffisamment formés. Euh, pas assez aussi, je trouve, de guides, de manuels, guide, de, manuel, de vidéos, même si on en fait, etc. Mais pas assez de, de support pédagogique, tu vois. Euh, en fait, pour moi, hein, quelqu'un qui fait le ménage de nos entreprises devrait être dans un cursus. Euh, dans une école, tu vois, peut-être pendant un mois, euh, une, un côté pratique, un côté théorique. Et tu vois, même ben moi, je réfléchissais à pourquoi pas créer une genre de petite école, tu vois, euh, du ménage, et que ben finalement toutes les personnes qui, qui font du Airbnb puissent passer un mois, euh, euh, tu vois, dans cette école, avec une partie théorique, une partie pratique, avec des appartements. Et l'idée, c'est vraiment de les faire monter en compétences. Autre chose aussi que je me dis, c'est aussi le problème qu'on a. Euh, ces problèmes de recrutement parce que euh, bah, c'est quand même un métier qui est, qui est dur euh, et on est mal payé, euh, c'est vrai, euh, nous le premier euh, on ne paye pas assez cher, je le sais qu'on ne paye, qu paye pas assez cher, mais le truc c'est que nous on a aussi une contrainte économique et bah, comme toi euh, on fait facturer euh, ces frais-là aux voyageurs et si à un moment donné on, on facture beaucoup trop cher la prestation de ménage entre la blanchisserie et linge, et ben, on n'est pas compétitif. Euh, du coup il euh, y a une vraie problématique parce qu'à un moment donné euh, qui va supporter euh, le coût réel euh, de parce que même si c'est un auto-entrepreneur euh, auto ou euh, salarié le fait est que derrière l'auto-entrepreneur paye également ses charges que ce soit nous qui les payons, c'est lui qui les paye enfin tu comprends l'idée et donc ça veut dire qu'à un moment donné qui va payer le coût réel de la main d'oeuvre en France euh, c'est donc bah, le voyageur bien évidemment mais le voyageur c'est pareil aussi il n'a pas forcément euh, la capacité financière et puis, en plus, avec l'inflation qu'on a aujourd'hui, euh, tout ça. Et, et puis, le coût du gasoil aussi, il faut en parler parce que, bien évidemment, euh, bah, ces personnes-là qui vont, par exemple, dans ta zone euh, déposer le linge, bah, ils vont utiliser leur véhicule et à un moment donné, tout ça, c'est un coût. Et, et quand on voit que le coût du gasoil il est à 20 le litre et que ça risque encore d'exploser euh, cet été, à un moment donné, euh, comment on fait quoi euh, Donc, tu vois, en fait, c'est toujours pareil. Euh, en France, au fait, le truc, c'est qu'on baisse en qualité de service parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de supporter un service à la hauteur. En fait. C'est juste ça le truc. Et... Mais c'est partout pareil. Hein. Ce n'est pas uniquement, euh, pas uniquement euh, lié à notre, à notre activité. Hein. C'est partout dans le enfin, C'est partout pareil en France, du moins. Ce qui est une partie du, du monde où c'est différent. Mais en France, en tout cas, c'est comme ça. Donc la problématique, elle est là. Donc pourquoi pas, oui, créer une école ou créer un... Un programme de formation euh, aussi bien euh, pédagogique que euh, pratique euh, mais ça c'est pareil c'est un coût aussi hein, parce que la formation ça veut dire prendre quelqu'un et le mettre dans un vraiment le, le entre guillemets pas l'incubé mais vraiment le ouais, je... tu vois ce que je veux dire ouais, carrément je pense que c'est une très bonne solution effectivement mais euh, c'est vrai que c'est compliqué, comme tu dis, hein, c'est pour euh, surtout les, bien les payer. Moi, c'est ce que, ce que j'aimerais mettre en place, hein, payer les personnes justement, parce que c'est quand même euh, un peu grâce à eux que bah, le business fonctionne. Ah bah c'est clair Tu reposes sur eux. Ah bah ouais, clairement. Donc euh, on a envie de, les, de bien les chouchouter, etc. Mais... Ou alors des systèmes de bonus malus, c'est-à-dire que tant que les ménages sont bien faits, ils ont des bonus, et puis dès qu'il y a un ménage qui est mal fait, ils ont un malus, quoi. Ouais, ouais ça, ça pourrait se faire, effectivement. Après, voilà, je... Je, je me dis, c'est vrai que si on arrive à les payer euh, très, très bien, peut-être ça donnera plus de, de niaque aux gens. Ouais, qui... C'est évident. Ouais, de, de, de venir et de faire ça. Mais le problème de ça, c'est que c'est euh, on charge beaucoup plus la prestation à la nuitée. Euh, je dis une bêtise, mais si un T2, on met 30 ou 40 euros de, de frais de ménage, parce que moi, en plus, j'inclus le linge, puisque je paye le linge, hein, finalement. Euh, et Si en plus, je dois payer plus cher, on va se retrouver à 60, 70, 80 euros de frais de ménage juste pour deux nuits. Euh, c'est les, les, les clients, alors les voyageurs, les voyageurs, ils vont dire « Mais comment ça se fait que je paye 80 euros quoi, ouais. de frais de ménage ?» Alors qu'à l'hôtel, euh, tu payes ta nuitée et le ménage est inclus. C'est ça. Donc c'est ça la problématique aujourd'hui. C'est que nous, on est un peu l'hôtellerie peu dispatchée. Quoi. On, fait de on fait l'hôtellerie dispatchée, finalement, c'est un peu pareil. Hein, Parce que nous, euh... on ne peut pas mutualiser. C'est la seule partie qu'on a dans ce business-là qu'on ne peut pas mutualiser. Autant un hôtel, lui, sa force. C'est justement que tout est sur le même lieu. Donc il y a moyen d'optimiser beaucoup de choses. Mais nous, on n'a pas du tout cette possibilité, nous, on est dispatché partout. Et c'est pour ça que je recommande franchement quand vous créez votre boîte, c'est vraiment d'essayer de prendre des appartements qui sont proches de votre local commercial, ou que les appartements soient tous à peu près proches d'une zone, en fait, d'une zone, enfin d'une zone, de votre zone de chalandise. Parce que si vous commencez à vous éparpiller partout, alors là, c'est la fin. Ou alors avoir des équipes un peu partout. Ouais. Euh, mais bon. mais dans ce cas-là, il faut définir des zones, effectivement, dans la ville. Je suis implanté dans le nord, je suis implanté dans le sud, ouais. je suis dans le centre. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de me recentrer. tu vois. Alors, euh, des fois, par gourmandise, on essaie de récupérer des ouais. appartements qui est pas du tout notre secteur ouais. et puis on revient un peu à la raison. Ouais. Bah, typiquement, la, la villa que je te disais en début de vidéo, c'est ça, hein. C'est une superbe villa, 250 mètres carrés, avec jardin, enfin un truc de fou. Ah ouais. Voilà, as envie de le prendre, mais tu te dis, mais c'est pas du tout mon secteur, et personne, les, les équipes de ménage n'iront pas finalement, et, et tu te tires une balle, parce que tu fais comment après pour le gérer Tu peux pas. Donc euh, ouais, ouais, c'est quand même compliqué. Alors, tu vois sais trouvent la solution, mettez-le en commentaire. Ouais, c'est ça, partie commentaire. <rire> Direct. La solution miracle, on la veut. <rire> ouais, c'est ça. Mais ouais, ouais, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ok. On a même bon, ben Aurélien, si tu n'as pas d'autres choses à rajouter, je pense qu'on va terminer sur ces derniers mots. Ouais, bah écoute, euh, non, euh, je n'ai pas forcément d'autres choses à dire, à part, bah, allez-y, hein, franchement, c'est une belle aventure. On, est, euh, on, est, on y est très bien. On y est et très bien. Rappelle ton site internet, valostia.com, conciergerie sur Montpellier eh euh, et les alentours. Sur Montpellier et les alentours, euh, donc n'hésitez pas. Si vous avez un appartement que vous voulez mettre en sous-location ou en conciergerie, eh bien, vous appelez Aurélien. Il sera heureux de vous euh, répondre. <rire> euh, bah écoute Aurélien, merci pour tout. Merci pour le temps que tu as pu dégager. Euh... Bah moi, ce que je vous propose, eh c'est qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo. Je vais vous inviter à liker celle-ci si elle vous a plu, bien évidemment. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager. Posez vos questions aussi. Je pense qu'Aurélien s'amusera à regarder un petit peu les commentaires et je pense ouais. qu'on prendra plaisir à y répondre parce que je sais que parfois, il y a des personnes qui ont des questions un peu plus précises. Euh, voilà, bah, écoutez, moi, je vous dis, je rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis, vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Excellente journée. Merci Aurélien. À très bientôt. Merci out.